Bonjour, je suis Antoine. Bonjour, je suis Dalidé. Ensemble, nous avons créé Kipli. Notre vision est simple. Nous voulons créer la maison de demain. Et c'est à travers une marque reconnue pour son engagement et la qualité de ses produits, avec trois caractéristiques principales. Des produits naturels. Ça veut dire pas de colle, pas de plastique, pas de produits chimiques et surtout pas de place pour le compromis et le oui mais. Nos mots d'ordre, exigence et transparence sur la création de tous nos produits. Du mobilier conçu pour durer. Nous ne produisons que des objets qui nous accompagnent toute votre vie. Et plus encore. Grâce à des artisans français et européens au savoir-faire unique. De l'esthétique, qui s'agisse de nos matelas, de nos mobiliers ou de nos textiles, nous cherchons à faire des produits beaux et élégants. Une maison qui plie, c'est une maison chaleureuse et vivante, avec un style et un design indémodables. Maintenant que vous savez plus sur qui plie, c'est le moment de vous parler des l'ITA. Pour continuer de dévoluer nos intérieurs et de nous développer, de faire évoluer les modes de consommation, nous avons vraiment besoin de votre soutien. C'est donc vers notre communauté et celle de demain, nous, nous tournons aujourd'hui en ouvrant notre capital. Mais pourquoi Chez Kipling, nous avons plein de projets derrière cet objectif. Le repositionnement de la marque vers un contenu plus travaillé grâce à nouveaux sites, nouvelles charges graphiques, des actions marketing et la mise en avant de notre savoir-faire, du Made in France et de nos produits naturels. Le développement de notre présence physique avec l'ouverture de notre troisième boutique à Toulouse en décembre. L'expansion internationale vers de nouveaux pays comme le Royaume-Uni et la Scandinavie On va aussi renforcer notre présence sur des marchés où aujourd'hui les produits Kiplis sont déjà distribués comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal. Maintenant vous savez tout. Alors on compte sur vous. Merci.